Je suis un gentil et je suis depuis un mois, France, six mois en France. 6 mois en France, 6 mois en Allemagne. Merci total. Parce que je voulais apprendre l'allemand et que j'ai trouvé que 3 mois c'était pas assez. Et. Yeah, Ich dachte auch, dass es eine tolle Erfahrung sein könnte. Ça fait beaucoup grandir, euh, bah, l'allemand ist toujours un, un atout bien sûr en plus ça ça permet d'apprendre d'autres langues après si on en a déjà appris. C'était une expérience aussi de, de découvrir une nouvelle culture et, et dass de, de savoir que c'est pas comme en France partout Die Schüler in Frankreich sind meines Erachtens offener für Austauschschüler. So habe ich das Gefühl, ich habe mich sehr schnell integriert und habe schon viele Freunde innerhalb von einer Woche gehabt. Au départ, quand on arrive, ça fait bizarre qu'il y, y a des gens qui, qui parlent allemand et que c'est pas juste une langue de cours. Déjà, il y a, a l'emploi du temps à l'école qui est beaucoup plus léger, ce qui nous laisse de temps de faire des activités. Mais aussi les, les élèves en Allemagne qui sont plus matières qu'en France, je trouve. Man sollte am Voltaire-Programm teilnehmen, weil man erstens sehr viele Erfahrungen macht, selbstständiger wird und sehr viel Neues erlebt.